Alors, c'est concernant le lien à l'autre. Tu gères pas la guerre. On en revient à ce que je te disais la dernière fois par rapport à ton manque de sauverie, à ton manque, manque d'avoir euh, les tripes, d'utiliser les tripes, d'utiliser tes tripes, d'utiliser ton ventre dans la vie. Tu okay. es, sur un, es, un, es sur un niveau d'existence plutôt dogmatique, c'est-à-dire euh, plutôt barré spirituel, qui t'empêche d'aller contacter l'humaine que tu as, qui t'empêche d'aller contacter le... Vraiment, ça, le, le mot qui me vient, c'est sauvagerie. C'est ta capacité à être presque pas toi-même, selon ton, tes critères. Tout ce que tu perçois, tout ce que tu conçois de toi comme étant étranger à toi. Ça fait partie de toi. Encore une fois, tu et quand je dis tu, je parle aussi du groupe. Tu joues avec le, le côté, mais tu, tu, décrètes, tu décrètes que quelque chose faisant te composant faisant partie de toi, euh, tu décrètes que cette chose, que cette tendance à la sauvagerie au côté, ben, j'assume mon côté. Euh, certains diraient yang, mais je dis vraiment une énergie brute. Tu dis, tu déclares qu'elle ne fait qu'elle ne fait pas partie de toi. Tu déclares un mensonge et espères rentrer dans la vérité. Et pourquoi tu déclares un mensonge Parce que ça ne fait pas partie des dogmes de ta famille. Ou plutôt, ce serait presque pour esquiver. Soit c'est ça, soit c'est pour esquiver les dogmes de ta famille. Tu refuses le jeu de la vie. Tu déclares un mensonge en voulant rentrer dans la vérité. Tu refuses ce jeu inhérent à l'être humain qui est de se batailler et de se rabibocher. souhaites qu'on soit authentique avec toi alors que tu ne vibres pas l'authentique Qu'est-ce qui fait que tu ne souhaites pas montrer cette face-là de toi Qu'est-ce que ça révèle Pourquoi tu as cette tendance toujours à ne te... à montrer de toi qu ce que tu veux vraiment montrer au monde Pourquoi tu mets ça à l'extérieur Ah d'accord, c'est pour ça. Parce que tu mets aussi tes jeux de pouvoir à l'extérieur. Parce que, puisque tu n'acceptes pas la haine, la colère en toi, au niveau de ta psyché, qu'est-ce qui se passe Et ça, c'est de manière automatique sur tout le monde. Tu la projettes à l'extérieur sur les autres. Résultat, eh ben, le monde est un terrain de jeu pour les méchants. Le, jeu est un, le, le monde est un terrain de jeu pour les gens qui m'agressent. La guerre, la pollution et tu vas être attiré sur les sur ce qui se passe dans le monde qui résonne avec ce côté « je m'assume pas en tant que qui je suis ». Alors ça, c'est l'incarnation qui est dysfonctionnelle. Euh... Okay. Ce qui est dysfonctionnel, c'est ta réponse au monde. Ta réponse inadéquate. Il y a quelqu'un qui veut jouer aux échecs avec toi, mais toi tu, tu vires les pièces d'échecs de ton côté et tu mets des pions d'âme. De du coup, vous ne jouez pas sur les mêmes règles. Il y a le plateau de jeu des échecs avec la pièce des échecs. Pourquoi est-ce que tu refuses de jouer aux échecs Pourquoi est-ce que tu refuses de t'abaisser Ah voilà, c'est pour ça. Euh, jouer, en fait, parler la même langue que l'autre, donc accepter pour toi de sortir un peu d'énergie et de sortir de cette léthargie mentale et spirituelle, ça signifie... T'abaisser au même niveau que tes autres. C'est une espèce de, de crasse, c'est une espèce de... d'être euh, pouilleuse, je ne sais pas comment dire, un peu comme les intouchables en Inde. C'est ce côté euh, impureté, voilà. C'est ce côté impur qui, qui résonne vraiment. Et, Et voilà. Est-ce qu'il y a autre chose c'est ta priorité quoi qu'il arrive parce que c'est l'énergie que tu branches en bas c'est ton système d'ancrage donc toute l'énergie qui remonte de la terre qui qui essaye de, te... de se connecter à ton ciel en fait, ok ce qui est prioritaire de dire comme info d'évolution à la fois pour toi Sophia et pour tout le monde pour le groupe que tu n'envisages pas des solutions concrètes pour réellement euh, comment je pourrais dire ça pour réellement changer de fonctionnement changer d'attitude changer de point de vue euh, ça va pas le faire ok pourquoi est-ce que, je, sais, je savais pas pourquoi je disais ça mais pourquoi j'ai dit ça parce que tu as un rapport avec l'autorité qui est très conflictuel. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui te limite, pas, tu ne te limites pas. S'il y a quelqu'un qui te limite, tu arrives à te limiter. Donc c'est vraiment que tu te penses ah oui, c'est euh, le truc de je suis incontrôlable pour les femmes, ça résonne, je suis une sorcière. Pour les hommes, c'est euh, je suis je suis un sorcier, c'est c'est vraiment l'archétype de le sorcier et de la sorcière. Côté de ce côté incontrôlable, ce côté j'ai les pouvoirs mais je ne sais pas le mettre. je ne sais pas le le mettre en forme pour moi pour me faire du bien, je, je suis obligé de le placer dans un contexte de qui dans un contexte ou dans une situation où il y a un pouvoir à l'extérieur de moi et je vais me batailler contre ce pouvoir là pour assumer mon pouvoir et pour connecter mon pouvoir. Hum. Euh, ok, non mais c'est bon. Attends, non, il y a un truc, il <rire> y a un truc, il y a un autre qui, euh, qui émerge, qui gère comme faux. c'est quoi Donc Concernant la responsabilité, le pouvoir, euh, t'as peur de détruire l'autre, mais en fait t'es une faible femme, et t'acceptes pas ça, t'aimerais te batailler d'égal à égal avec les hommes, et pour les hommes, pour tous les hommes qui m'écoutent, euh, t'aimerais te batailler d'égal à égal au niveau euh, avec les femmes, t'aimerais ne pas te faire dominer par les femmes, et ça t'emmerde. Donc c'est vraiment une question de, de domination qui est là. C'est, euh, j'ai pas envie de me faire dominer, mais je me sens faible. Et comment je fais pour esquiver ça dans ma vie Comment je fais pour que les autres ne voient pas ouais. Là, j'ai tout dit. Belle soirée à toi. Salut.